bonjour à toutes et à tous aujourd'hui sur cette vidéo on va voir comment euh, télécharger installer et mettre en marche easyphp donc la version web dev Server 17 donc euh, pour cela on va lancer notre navigateur internet et sur la, la barre de recherche on va seulement taper easyphp on va lancer la recherche donc euh, sur les liens normalement le premier lien donc on aura easyphp.org on clique là dessus en passant quelques instants le temps que la page se charge, et après on clique sur Dev Server 17, donc la dernière version de EasyPHP qu'on va télécharger. Donc c'est une euh, version opérationnelle avec Windows 7 et Windows 8, 8.1 et Windows 10, toutes les versions ou bien toutes les mises à jour. Donc normalement le, il faut confirmer le, le, le téléchargement du fichier. Donc, le téléchargement se demande quelques secondes normalement donc après que le fichier a téléchargé donc on clique double clique là dessus on confirme le lancement du fichier l'assistant d'installation se lance on choisit la langue, on clique sur OK, le chemin d'installation suivant, suivant. Donc on patiente le temps que l'installation s'achève. Ça demande quelques secondes. Et après. Donc je vais décocher exécuter AZPHP Dev Server. Et je clique sur ok donc maintenant euh, si on l'a déjà installé on veut l'exécuter il suffit seulement qu'on clique, double clique sur l'écran qu'on a sur le bureau et voilà donc euh, l'application vient d'être lancée donc on n'aura pas une fenêtre de confirmation mais par contre on aura une petite écran tout en bas à droite sur le système tray donc un petit E noir on clique sur Open Dashboard comme ça on aura une interface de configuration de, des serveurs donc cette application elle contient deux serveurs donc le serveur euh, HTTP et le serveur Database donc euh, comme vous voyez donc si on a le bouton vert ça veut dire que euh, les serveurs ne sont pas lancés donc on commence à lancer le premier serveur le HTTP serveur donc on clique sur Start et on patiente quelques instants. Donc apparemment cette opération, ça demande quelques secondes et après on aura le bouton Stop, ça veut dire que le serveur est bien lancé. On fait la même chose pour le serveur Database. Donc on clique sur Start, on patiente quelques instants. Jusqu'à qu'on aura le bouton Stop qui nous indique que le serveur est bien lancé et opérationnel. Et voilà, donc euh, notre application est bien opérationnelle. On peut, euh, on peut lancer ou bien ouvrir l'administrateur de base de données. Et comme vous voyez, le serveur de base de données est opérationnel. Et pour le serveur HTTP, on va le voir ensemble sur la prochaine vidéo.